Amazfit nous a présenté cette année plusieurs montres connectées. La GTR 3, test disponible sur la chaîne La GTR 3 Pro, test disponible sur la chaîne Et la GTS 3 Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la GTS 3 Ça va être à peu près la même problématique avec la GTR 3 C'est très proche, enfin fait, tous les modèles sont très proches dans l'utilisation Donc je vais vous proposer un test un peu plus court, plus bref, plus synthétique Que ce que je vous ai proposé pour la GTR 3 Pro par exemple Si vous voulez aller voir plus dans les détails Je vous inviterai bien entendu à aller voir celui de la GTR 3 pro qui était plus que complet. C'est parti pour le test de la GTS 3 ce qui vous plaît beaucoup sur la gamme GTS c'est leur design, leur design déjà rectangulaire mais surtout le design assez compact. On n'est pas sur la GTS de mini mais on est quand même sur une montre assez compacte qui va convenir à la plupart des poignets. La GTS 3 mesure 42,4 mm par 36 mm avec une épaisseur vraiment très fine 8,8 mm on a un format rectangulaire avec un écran pas totalement borderless hein mais qui se font bien avec le cadran. C'est un écran d'1,75 pouces AMOLED, plus grand que la génération précédente, avec une résolution de 390 par 450 pixels. La montre est bien entendu disponible en plusieurs coloris, un coloris foncé noir comme j'ai, un coloris appelé Terra Rosa, qui est plutôt d'une teinte rose, et un coloris blanc ivoire. C'est vraiment des montres simples, classe et faciles à mettre au poignet. Les bracelets sont en silicone, et on retrouve un seul bouton sur le cadran, qui lui est en aluminium. Et ce bouton est bien entendu un bouton couronne qui va nous permettre voilà, de naviguer plus facilement. Ce que je trouve un peu dommage par rapport à la GTS 2, c'est du coup le verre. On est sur un verre classique avec un revêtement anti-trace de doigts. On a enlevé le revêtement qui était sur la GTS 2 qui permettait d'avoir une meilleure résistance. Et ça j'en ai bien fait les frais car je commence à avoir des rayures sur la montre. Là on les voit Que j'ai certainement fait Dans une activité un petit peu soutenue hein. Je sais que j'ai jardiné un petit peu avec cette, avec cette montre C'est pas des rayures profondes Mais plutôt superficielles Qu'on ne peut pas enlever Et ça c'est dommage Après ce test je ne saurais que vous conseiller De mettre une protection d'écran sur cette montre Oui c'est un petit point négatif Mais il est important pour moi de vous le dire Comme je vais vous compter tous les points positifs À l'arrière on retrouve un cardio-fréquence-mètre Qui va être le même, la même technologie que sur la GTR 3 Et la GTR 3 Pro Donc qui a une précision Plutôt remarquable, mais on va en reparler. Voilà, concernant le design, bien entendu, les bracelets sont interchangeables et je ne saurais que vous conseiller de prendre un petit bracelet en cuir aussi pour alterner. Et surtout, si vous gardez le bracelet en silicone, moi, il a tendance, celui-là, lors de mon test, à me faire quelques petites traces rouges. Donc, je vous conseillerais de le nettoyer tous les soirs au savon. C'est le meilleur moyen d'entretenir un bracelet en silicone sans que ça vous fasse des, voilà, des petites brûlures sur le bras. Passons maintenant à la fiche technique. Concernant les caractéristiques techniques de cette montre, on va être sur une montre qui va englober à peu près tout ce que englobe la GTR3. C'est la version rectangulaire de la GTR3. C'est pour ça que je vous disais que les tests sont vraiment en Nous sommes avec une montre résistante à l'eau avec une étanchéité 5 ATM, bien entendu à un GPS, GPS, Glonass, Galileo, BDS, QZSS, elle est compatible Bluetooth 5.1. Elle aura bien entendu tous les capteurs qui sont déjà présents sur la GTR3, c'est-à-dire accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, altimètre, Capteur de lumière ambiante à l'arrière un capteur biométrique Biotracker 3.0 ppg C'est le nouveau du coup euh, Capteur de fréquence cardiaque d'Amazfit Et on retrouvera un microphone Mais comme sur la GTR 3 Pas de haut parleur donc pas de possibilité De répondre aux appels mais on va y revenir au niveau de l'autonomie théorique on est sur du 12 jours, je vous dirai bien entendu ce que j'ai obtenu avec mon test Et on va avoir le nouveau système d'exploitation ZEP qui va nous permettre de télécharger des applications pas vraiment tierces Mais d'ajouter quelques applications via euh, bah, l'application mobile ZEP mais on va y revenir aussi Grossièrement c'est une GTR 3 plus compacte, rectangulaire Passons maintenant aux fonctionnalités Oui, on a vraiment du copier-coller adapté. Ça va être pareil. Au niveau de la navigation, vous allez pouvoir naviguer sur la montre avec des swipes. Swipe de haut en bas pour les raccourcis, le menu, etc. Puis, vous allez pouvoir swiper de bas en haut pour avoir les notifications. Notifications d'applications, Discord, Twitter, etc. etc. Les mails, les, les SMS. Et après, de droite à gauche pour avoir les widgets la, la météo le rythme cardiaque etc etc et si vous allez jusqu'au bout ou si vous allez de droite à gauche vous allez avoir le petit widget board comme j'appelle avec bien entendu la possibilité de lancer alexa l'assistant vocal ensuite vous allez pouvoir appuyer sur le bouton aller sur le menu et voir toutes les applications possibles au niveau de la personnalisation on va être comme sur la gtr 3 c'est à dire vous allez avoir la possibilité d'appuyer ici pour changer du coup l'écran de la montre, l'écran principal. Vous allez pouvoir aussi ajouter quelques écrans directement via l'application ZEP. Je fais vite parce que je voulais déjà montrer tout ça en détail. Il suffit d'aller dans le profil, dans votre appareil et d'aller dans le magasin de cadrans. Et là, vous aurez tous vos cadrans, tous les cadrans disponibles. Il y en a de Noël, etc. etc. Vous faites des tailles, vous vous appuyez, vous les ajoutez, vous les synchronisez et on est bon là-dessus. Parcourons maintenant toutes les fonctionnalités smart de façon assez rapide je vous le disais on va recevoir des notifications si c'est des notifications de sms vous allez les voir apparaître ici mais malheureusement le message sera tronqué c'est dommage parce qu'il restait quand même un peu de place mais voilà le sms sera tronqué ça va être la même chose pour toutes les notifications toutes les notifications vont se retrouver ici les notifications d'applications, bien entendu je vous le raffiche mais vous allez pouvoir gérer tout ce qui est la liste des applications qui vont vous envoyer des notifications via euh, l'application Zep. Vous voyez, vous allez pouvoir activer les notifications d'appels, etc, etc. Et vous allez pouvoir aller dans Notifications de l'application et cocher ou décocher les applications qui vous intéressent. Pour ce qui est des SMS, il ne sera pas possible d'y répondre. Ça, c'était assez attendu. Pour ce qui est des appels maintenant, on va recevoir un appel directement sur la montre et il sera possible simplement de raccrocher d'ignorer parce que je vous le disais il n'y a pas de haut parleur concernant les musiques maintenant vous allez pouvoir vous servir de la montre comme d'une télécommande des musiques qui aura du coup directement sur votre téléphone vous allez pouvoir mettre suivant pause play et gérer le volume il sera aussi possible de stocker des musiques directement sur la montre mais ça ce sera que si vous avez un mobile android petite section agenda calendrier vous allez pouvoir comme sur la gtr 3 synchroniser votre agenda avec l'agenda de votre téléphone Et là aussi aucun souci avec les agendas iPhone Mais toujours impossible de synchroniser avec un Google Agenda Même sur la GTS 3 D'accord c'est dommage j'espère que ça viendra dans une mise à jour Concernant les autres applications natives Smart Vous allez avoir la météo Les alarmes Et en allant dans plus Vous allez pouvoir avoir la lune, le sommeil, la boussole, l'altimètre Le chronomètre, le compte à rebours, Localiser votre téléphone La liste des tâches La minute Modoro. Et la caméra à distance Là encore vous allez pouvoir aller en ajouter En allant dans plus sur l'application ZEP Et en installant ceux qui sont proposés, celles qui sont proposées directement sur l'application ZEP Mais il n'y en a pas de vraiment très pertinente à part la calculatrice Pour ce qui est du paramètre de la montre Vous allez pouvoir aller gérer tout ça directement sur la montre et sur l'application Comme la gestion des vibrations, de l'affichage, de la luminosité Les raccourcis pour un appui long sur le bouton latéral de droite Modifier le centre de contrôle, etc, etc la commande hors quant à elle, n'est pas encore disponible en France, en français On aura aussi la possibilité d'avoir Alexa directement sur la montre On va pouvoir lui poser des questions et elle va nous donner par exemple la météo, etc, etc Il faudra bien entendu la configurer sur le téléphone, c'est exactement comme sur la GTR 3 Parlons maintenant du coup des fonctionnalités de santé. Les fonctionnalités de santé, ça va être aussi exactement la même chose. Hein. Que ce soit sur cette montre ou sur la GTR3, je vous disais les mêmes fonctionnalités, on a les mêmes, bah, les mêmes applications, les mêmes interfaces. Vous allez pouvoir suivre votre santé, le nombre de pas etc directement sur la montre, le sommeil directement sur la montre, vous allez pouvoir suivre les informations de santé quotidienne, de suivi quotidien comme la PAI qui va vous donner en fonction de vos jours et de plusieurs informations comme de votre sommeil de votre activité cardiaque, de vos courses, de vos sports, une note vous allez avoir le suivi cardiaque la fréquence cardiaque en continu ou la prendre manuellement, il faudra bien entendu avoir la montre sur le poignet, là encore vous allez pouvoir voir ce qui se fait sur la journée même, l'oxymètre de pouls vous pouvez le calculer directement depuis la montre c'est la SPO2, la mesure en un geste, c'est pareil, c'est la même fonctionnalité que sur la GTR3, c'est à dire en lançant ça, ça va vous prendre plusieurs mesures ça va vous prendre la SPO2, ça va vous prendre le stress, etc, etc, on aura bien entendu le stress aussi, le sommeil le suivi de sommeil qui va nous donner le sommeil de la nuit qui était en cours là je ne l'ai pas porté cette nuit là donc je ne l'avais pas etc, etc, des applications tierces comme le suivi menstruel ou autres sont aussi disponibles, ensuite si on veut voir l'historique, il va falloir bien entendu aller sur l'application ZEP pour aller voir du coup l'historique de sommeil, l'historique etc etc. Là je vais avoir ma PAI mon sommeil, ma fréquence cardiaque le stress, la SPO2, bref toutes les informations que je vous ai montré sur la montre mais là à chaque fois on va pouvoir cliquer par exemple sur le nombre de pas d'aujourd'hui et swiper de gauche à droite pour aller voir hier, avant-hier etc etc ça sera la même chose pour les calories, ça sera la même chose pour la nuit, le sommeil si on l'a pas porté cette nuit là on va pouvoir aller voir le sommeil de la nuit précédente on aura des différentes phases de sommeil, profond, léger, euh, paradoxal, éveillé, etc., etc. La respiration pendant le sommeil. Bref, toutes les informations que je vous ai aussi montrées sur la GTR 3, c'est assez complet. Ça décrit, c'est ce qui est vraiment sympa. C'est que voilà, par exemple le sommeil, ça va nous comparer avec d'autres gens qui sont dans la même tranche de population que nous, le même âge, etc., etc. Et voilà, on reste vraiment sur un bilan complet de santé, un suivi de santé assez bien fait et assez précis. Parlons maintenant du suivi sportif. On va le faire aussi assez rapidement les amis, car là-dessus aussi on est sur la même chose que sur la GTR3. Le GPS est précis du moins beaucoup plus que la gts2 j'ai eu quelques imprécisions mais pour la tranche de prix c'est assez correct le suivi cardiaque c'est le même cardio fréquence mètre que la gtr 3 j'ai comparé avec ma ceinture cardiaque cette montre va vous permettre de suivre sans gros soucis les activités physiques proposées c'est à dire la course à pied etc et vous allez même pouvoir faire des petits intervalles ça suivra aussi et au niveau de la prise podométrique là des fois j'ai eu quelques incohérences je vais pas vous mentir donc euh, à voir si c'est corrigé dans une mise à jour mais c'était moins précis que la GTR3 au niveau euh, podométrique donc bon, vous allez pouvoir bien entendu retrouver après toutes les courses, tous les entraînements directement sur l'application là vous aurez votre course à pied par exemple, la, la distance le temps, le rythme, la fréquence cardiaque, vous voyez, les petits intervalles ça suit quand je réduis ça fait les zones de fréquence cardiaque, l'altitude, la répartition des inclinaisons, la cadence les pas, ça aussi, on a ça sur la GTR3 et GTR3 Pro, on l'a aussi ici l'effet d'entraînement, bref, c'est vraiment sympa, c'est vraiment complet j'ai vraiment rien à dire niveau santé et sport sur cette montre on est comme sur la GTR 3 on, on, on va parler des points négatifs juste après Avant de parler des points négatifs et les points positifs, qu'en est-il de l'autonomie Autonomie annoncée, 12 jours. Est-ce que j'ai tenu les 12 jours Non. Malheureusement, là encore, on n'arrive pas vraiment à tenir les 12 jours. Je suis plus aux alentours de 6-7 jours sur cette montre. Je pense que vous allez pouvoir aller jusqu'à 9-10 jours en fonction de vos utilisations. C'est quand même, pour le format, pour la taille, une montre qui va vous permettre d'avoir bah, facilement une semaine d'autonomie. Donc, c'est pas négligeable et c'est toujours bon à prendre. Bah alors, quels sont les points positifs et les points négatifs Pour ce qui est des points positifs. Bien entendu, ça va être le rapport qualité-prix. On est sur une montre qui va avoir un bon suivi cardiaque, un bon suivi de sport, de santé en général, pour 159,90€. Ce qui ne se faisait pas même l'année dernière avec la GTS 2. Le suivi était moins précis qu'avec la GTS 3 à ce prix-là. Le deuxième point positif, ça va être sa prise en main. C'est une montre facile à la portée de tous. Ça peut être une très bonne première montre connectée pour messieurs, mesdames, peu importe l'âge. Le troisième point positif, ça va être quand même son design. Globalement, c'est une montre qui va plaire à beaucoup mais qu'en est-il du coup des points négatifs le premier point négatif vous avez compris pour moi ça va être la qualité des matériaux vous l'aurez compris moi ça m'embête lors d'un test un test de quelques semaines d'avoir une montre rayée d'avoir des brûlures au poignet bref d'avoir des petites choses comme ça qui font que je me dis que sur un an cette montre avec mes utilisations hein, peut-être que vous n'allez jamais rayer votre montre mais cette montre si je n'y fais pas attention mais alors que mais, enfin voilà je fais la même chose qu'avec les autres montres quand je les teste et eh bah ben, ça m'embête qu'elle soit rayée qu'elle soit rayée que j'ai besoin d'acheter un un autre bracelet parce que sinon j'ai des brûlures au poignet. Bref, au niveau des matériaux, je ne suis pas convaincu, c'est dommage qu'on ait une régression au niveau du verre de la GTS 2 par rapport à celui de la GTS 3. Le deuxième point négatif ça va être la réponse de la montre Voilà la réponse je sais pas si vous l'avez vu pendant le test Des fois bon j'ai une mise à jour je viens de voir à faire Mais des fois voilà il y a des petits bugs Je, je swipe ça swipe pas Est-ce que c'est parce que j'ai rayé mon écran ou pas Bref on sent que parfois c'est pas forcément fluide comme ça devrait l'être Et le troisième point négatif Qu'il en vient c'est aussi par exemple Sur ma partie du test avec mon mobile Android Je trouvais que j'avais quelques déconnexions de la montre Et euh, voilà j'avais pas de synchronisation vraiment Enfin des fois il y avait quelques petits problèmes de synchro de connexion, donc j'espère que ça va être réglé avec les mises à jour, mais c'est des petits points qui font de cette montre quand même une très belle montre et une très bonne montre à ce rapport qualité prix, juste je vous conseillerais de mettre un petit écran protecteur et de changer le bracelet ou bien de le nettoyer vraiment avec attention tous les soirs comme ça vous n'aurez pas ces problèmes et au niveau de la connexion, on verra si c'est réglé avec la mise à jour merci d'avoir regardé cette vidéo, ce test bien entendu si vous voulez voir des points plus précis allez voir mes autres tests de la GTR 3 et GTR 3 Pro, surtout de la GTR 3 Pro j'étais vraiment, J'avais pris le temps d'aller dans chaque point Je vous souhaite bien entendu une bonne fin d'année De joyeuses fêtes, on se retrouve en 2022 Pour tout cartonner au niveau monde connecté Plus les années vont arriver Plus les constructeurs vont nous proposer des produits Donc n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche de notification Merci et à bientôt sur ma chaîne